Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Patatou Gaming. Les amis, aujourd'hui pour l'anniversaire des 10 ans de création du studio Lilith,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 Alors je vous le disais, Lilith a été créé en 2013, on a dans tous leurs jeux, et notamment Rise of Kingdom et Call of Dragons, hein, les events anniversaires des 10 ans qui vont arriver. Lilith c'est plein de jeux, c'est Warpass comme vous le voyez, c'est Rise of Kingdom, vous le savez, mais c'est également AFK Arena qui a été leur premier très gros succès partout dans le monde. Art of Conquest, moins connu, Abby je ne connaissais pas du tout, on a aussi... Two ashes of time, je connais pas du tout un hein, as isoland, mister Pumpkins, the Wall of gnolun, Dislight évidemment, hein. celui-là je ne connais même pas hein. Talmouf Miyoi Mirror. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et Farlight 84. Et on a fait le tour. Cette entreprise, Lilith, on va voir leurs revenus. C'était énormissime qui sont en train de faire. Déjà, regardons au niveau de Glassdoor. Hein, plus précisément, l'entreprise recrute énormément, donc comme toute entreprise qui recrute, hein, évidemment, elle a un classement. Elle est classée 4 sur 5, c'est pas mal, et on apprend quelques petites infos hein, sur ce genre de document, notamment le nombre d'employés. On sait qu'aujourd'hui, ils sont plus de 500 chez Lilith. Alors, si vous avez bonne mémoire, hein, en 2021, ils étaient à peine 150. Donc, une très, très grosse explosion pour Lilith. Hein, on le voit hein, fondé. Alors, ils disent que Lilith Game a été fondé en octobre 2020. Alors là, c'est peut-être leur cellule Hong Kong, hein, puisque leur, euh, leur implantation première sur Shanghai est de 2013. Ils le disent en dessous, d'ailleurs. On a une petite description hein, sur Oriental Carrière. C'est toujours intéressant d'aller voir les sites de recrutement. Ils disent qu'elle a été créée avec une simple mission, faire des jeux amusants. C'était euh, assez simple. Ils disent que ça a été euh, lancé d'abord en 2014. Bref, on apprend pas mal de petites choses. Et ils le disent aujourd'hui. Et ils nous citent les, les, les grands succès euh, du studio. Hein, Rise of Kingdom, Art of Conquest, AFK Arena, Soul Hunter. Je ne connais pas du tout Soul of Terror, hein, Que Lilith On apprend aussi que Lilith Games, hein, c'est la troisième plus importante entreprise des studios de développement de jeux vidéo en revenus en Chine actuellement et c'est pas rien alors qui sont les deux premières je dirais que devant on a forcément Tencent, Tencent plutôt euh, game et qui est l'autre alors là je n'ai pas d'idée sur qui serait premier euh, devant euh, devant Lilith hein. Tencent et qui d'autre N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, votre avis, qui peut bien être devant Lilith et devant euh, avec tasson puisque Tassan c'est le numéro 1, donc c'est sûr, donc ce serait le numéro 2. Et le disent, l'entreprise aujourd'hui a plus de 500 développeurs, designers, artistes et divers, c'est énormissime, hein. ça commence à être du très très lourd. Un peu plus sur le fondateur Young, young Chinese Entrepreneur, hein, Wang Xinwen. On l'a déjà vu intervenir. Je vous avais déjà montré une vidéo il y a deux ans, il me semble, où il intervenait justement à un forum d'entrepreneurs en Chine, où il expliquait les stratégies marketing. C'est le fondateur et le PDG de Lilith Technology à Shanghai. Il, fait, il avait 28 ans à l'époque de la photo, donc il a toujours il a 28 ans, la photo, si elle est de 2013. Euh, C'est, Il est très jeune, du coup, enfin très jeune, relativement jeune. Il a créé l'entreprise en 2013, après avoir euh, quitté euh, Tessent, donc il vient de chez euh, Tessent, hein, assez énorme. Il l'a créé avec deux autres personnes. Et bref, euh, aujourd'hui, ils estiment ses revenus, etc. Une très, très grosse success story hein, de Wang Ziwen. Si vous googlez son nom, vous allez voir, hein, il est vraiment partout. Revenons-en donc plus précisément à Lilith, à ses revenus. Mais avant cela, le dernier dernière info... Avant de parler de, du présent de Lilith, si vous l'aviez oublié, je vous avais parlé de cette info. Lilith Game avec Rock a dépassé les 2 billions, les 2 milliards de revenus en juillet 2022, Il y a quasiment tout juste un an. Donc après 4 ans de jeu, c'est énorme. L'un des plus euh, des plus gros succès hein, de, euh, du jeu vidéo euh, asiatique chinois ces dernières années sur mobile, bon on nous donne un petit peu de stats, on va y revenir plus précisément grâce justement à Sensor Tower, Sensor Tower pour ceux qui ne connaissent pas Sensor Tower c'est ben, L'un des sites de référence, si ce n'est le site de référence en termes de revenus euh, d'applications mobiles. Vous avez vraiment de tout sur Sensor Tower. Et si vous vous posez des questions, et si vous êtes curieux sur les jeux auxquels vous jouez sur mobile, vous pouvez aller retrouver les montants des achats in-app. Alors, Lilith Games, il y a plusieurs... Euh, on va voir quatre catégories. Hein. Lilith Games sur Apple Store, sur Android Store... Et on va aussi aller voir Farlight Games hein, sur Apple Store et Android Store. Pourquoi Tout simplement car Call of Dragons est édité par Farlight. Et même si Farlight, ça appartient à Lilith, il y a quand même des revenus qui sont séparés. Regardez donc ce qu'on y apprend grâce à Sensor Tower, Rise of Kingdom a généré. Alors là, c'est le mois dernier, donc c'est au mois d'avril, a généré 600 000 téléchargements. c'est pas ouf hein, 600 000 téléchargements. Pour un revenu de 13 millions le mois dernier. Warpass, 3 millions pour 200 000. Au ratio, c'est pas mal quand même Warpass. Hein. AFK Arena, c'est les boss du ratio. Seulement 70 000 téléchargements pour 2 millions de revenus. Donc AFK Arena est bien plus rentable que les autres jeux. Si on fait encore une fois le ratio, un hein. nombre de téléchargements. Et euh, revenu sur le mois dernier, bref, il y a d'autres versions de jeux qui sont cumulées, Mais là, on est sur du rock. Il n'y a pas toutes les versions de rock. Hein. c'est du Rise of Kingdom global. La version chinoise n'étant disponible ni sur l'Android Store, ni sur l'Apple Store. Hein. Elle n'apparaît pas dans ce classement, donc les revenus de l'élite sont bien plus importants. Revenu le mois dernier sur l'Apple Store de Lilith, au mois d'avril, 20 millions. Total, Lilith Mobile a provenu en avril 2023, hein, était de 70 millions. Ce qui inclut 44 millions sur iOS, 26 millions sur Android. Total a provenu download downloads euh, de Lilith, hein, 8 millions. Donc, 8 millions de téléchargements, 4 millions sur iOS et 4 millions, 5 millions sur Android. Alors, 4 et 5, ça ne fait pas 8, ça fait 9, hein, mais ils ont dû arrondir en dessous. Ça doit être un arrondi automatique, un total de 92 apps, 47 sur iOS, 45 sur Android. Et donc, justement, Android... On y passe et regardez le détail. Si on compare sur Android, 700 000 downloads, c'est 100 000 de plus que sur... Apple, mais regardez, seulement 7 millions de revenus. On le constate donc, la plupart des revenus de Lilith, enfin la majorité, sont euh, sur l'Apple Store. Pareil pour WarPass, Ace Shooter, 400 000 downloads, 2 millions de revenus. Sur Android, sur euh, Apple, c'est 200 000 pour 3 millions de revenus, donc toujours plus de revenus avec moins de downloads. AFK Arena, en revanche, hein, c'est plus de downloads sur Android hein, pour un revenu supérieur. C'est bien la seule ex exception. Et là, sur le détail, on a 15 millions. Alors pourquoi on a 15 millions d'un côté, 20 millions de l'autre, soit 35 millions, mais pourtant ils ont 70 millions. Car dans le calcul hein, de Lilith Publisher Summary, le résumé, il inclut... La partie Farlight également. Total Lilith Mobile a provenu. Vous voyez, il nous met le même pitch. Il sait identifier la partie Farlight, la partie donc Call of Dragon dislike mais très très loin devant. Hein. C'est Call of Dragon même si Dislight regardez. Hein. Si on prend toutes les versions de Dislight hein, la version coréenne, la version chinoise, on a 2 millions, 2 millions, 1 million, on a tout de même 5 millions. Hein. Call of Dragons, toi lui tout seul, prend 10 millions de dollars de revenus pour 2 millions de téléchargements le mois dernier. C'est énorme, mais c'est normal. C'était le lancement en avril, mars-avril du jeu. Donc forcément, il y a eu énormément de téléchargement, 17 millions sur Apple Store hein, de revenus pour Farlight. Sur l'Android Store, 11 millions, 2 millions de téléchargements. Donc c'est exactement le même nombre que sur l'Android Store, mais moins de revenus. 6 millions, forcément, ça indique donc que les joueurs sur Android eh bien, dépensent moins que sur l'Apple Store. C'est du très très lourd, on le voit, même Call of Dragons, gros succès. Mais si on compare, regardez, on va prendre Apple Store, Apple Store, les deux plus grosses sources de revenus. L'Apple Store Call of Dragons a eu 2 millions de téléchargements pour 10 millions de revenus. Et tac, si je passe sur Rise of Kingdom, 600 000 téléchargements pour 13 millions de revenus, hein, ça nous indique très clairement hein, une très forte euh, paiement des très grosses baleines et des Kraken hein, sur Rise of Kingdom ce qu'on n'a pas encore, on pourrait penser qu'en étant au début du jeu hein, on a beaucoup plus de dépenses et de Kraken qui lâchent et qui brûlent la carte bleue. Mais n'oubliez pas, hein, ce sont les KVK notamment qui font que les Kraken et les méga Baleines lâchent un max de bundle. Et même dans la masse, hein, les joueurs standards, les middle pay to win. Donc c'est pour ça, tant qu'on n'aura pas de gros KVK sur Call of Dragon, on ne va pas éclater les plafonds en termes de revenus. Mais là, c'est déjà très très impressionnant ces statistiques là et encore une fois hein, une synergie identique hein, Android inférieur que ce soit chez Farlight ou sur, chez euh, Lilith directement en revenu on continue donc les amis avec d'autres infos on a le février je vous ai récupéré le dernier classement de Mobile Gamer Biz hein, qui fait des classements de référence celui-là date du 3 mars qui est le février top grossing mobile games c'est-à-dire les jeux en février qui avaient eu la plus grosse, les plus gros achats in peint le top 20. Et regardez, hein, Honor of King hein, de Tencent, par exemple. Mais on a une néantique, néantique, non, c'est devait être japonais. Tencent, Honor of King. Juste ce jeu-là, Honor of King, sur le mois de février, a généré 113 millions de dollars. Un jeu Tessence, 113 millions, alors que Lilith, 70 millions d'après Sensor Tower. Vous le voyez, c'est quand même énorme. On a PUBG Mobile qui lui aussi a fait plus. Candy Crush, au smoke souvent de Candy Crush, a fait plus. Et Genjin Impact, évidemment, 111 millions juste derrière Honor of King. Et on voit après, il y a même DBZ, DBZ, DBZ, DBZ, Dokkan Battle à 40,9 millions, autant dire 41 millions. Et si on regarde, on est sur le top 10, même sur le top 20, on arrive au 20e Lilith, 26 millions. Rise of Kingdom, hein, il a fait sur le top 11-20. Alors, c'est euh, un, bon, un bon score, un bon gros score. 26 millions, mais très loin, encore une fois. Hein. Alors, ils sont proches d'un Clash of Clans qui est à 28,8. Donc, si on prend les jeux type SLG, les jeux de stratégie en ligne et en temps réel, il est très bien classé. Mais si on prend tous les jeux, il est très loin, malheureusement, du top 10. Il va falloir doubler leur revenu sur le jeu. On peut regarder. On a aussi le classement du début de l'année. Du début de l'année. Du début d'année. Hein, où on voyait, voyez, là c'était uh, All Data Source. Celui-là, on était qu'à 19 millions. Pourquoi on est qu'à 19 millions Celui-là... Ah non, le nombre de téléchargements, pardon. Euh, sur le mois de février, le premier, c'est Roblox avec 19 millions. Candy Crush hein, qui se maintient bien avec des, téléchar des téléchargements hauts. Et regardez, on n'a ni de Call of Dragons, ni de Rise of Kingdoms sur ce classement-là. Mais bon, on n'a pas PUBG non plus dans le top 10. Hein. On n'en retrouve que peu qui sont dans les deux classements. Bref... Des bonnes stats pour l'Élite hein, qui est en train de bien monter et bien maintenir sa position numéro 3 chinois. Mais il doit faire mieux s'il veut intégrer... Hein. Le top 10, encore une fois, hein, on a des sociétés que je ne connais même pas. Bon, Bandai évidemment, Tencent, Roblox, oui, mais euh, c'est tout. MiOyo, à part Genesis Impact, je ne connais aucun jeu qu'ils ont fait. Hein, vous voyez, on a même euh, Codemaster euh, qui est là. Bref, que des jeux qu'on connaît bien tous, presque tous. Hein, Royal Match, par exemple, hein, ou Fate Grand Under, je ne connaissais pas. Pour finir les amis, sur Global Revenue Ranking of Chinese Mobile Game Publisher, donc les revenus globales du jeu vidéo sur mobile en avril 2023 et une petite analyse de Super Pixel, ils sont concentrés sur les données uniquement de Sensor Tower hein, et ils ont recensé... 40 entreprises chinoises, 40 studios de développement chinois hein, sur un top 100 global mobile au total. Hein, et ils ont pris les revenus sur avril 2023. Hein, donc on arrive à plus de 2 milliards de dollars de revenus hein, sur ce top 40 hein, d'entreprises euh, chinoises. Hein, ça représente 40% du total des revenus du top 100 donc, on le voit, hein, les entreprises chinoises sont très bien représentées. 40 entreprises, 40%. Donc, on est dans une excellente moyenne. On a Tencent, Oyoverse, NetEase. Voilà, je pense que celui que je cherchais, c'était NetEase. Et d'après ce classement-là sur SuperPixel, il ne classe pas euh, nos amis de Lilith 3 puisqu'ils puisqu'il mettrait en premier Tencent, en deuxième Oyoverse et en troisième NetEase. Pour moi, Tencent est premier, Netiz est deuxième et troisième, ça aurait été Lilith justement, peut-être ils sont au coude à coude. Ils nous disent donc, on a vraiment les MioYo, donc MioYo hein, qui est l'éditeur de Gentleman's Impact. Si on regarde ce classement là, regardez, on le voit premier, deuxième, deuxième. Alors le premier, je ne connais pas l'icône. Le deuxième, c'est Gentleman's Impact. Et le quatrième, c'est Rise of Kingdom. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, on ne voit pas Call of Dragons hein, dans ce classement. Évidemment, on ne voit pas euh, Call of Dragons puisque Call of Dragons. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il soit euh, vendu sur le même store, puisque là ils disent Apple Store plus Google Play, donc forcément comme il ne pas sur le même store, on ne peut pas le voir et je ne sais même pas s'il si est sorti en Chine actuellement, je crois qu'ils ont une version euh, spéciale en Chine. Donc c'est vraiment. Alors on a la disso... là on a le cumul des deux. En dessous, ils nous ont fait que le tableau de l'Apple Store, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et sur le tableau de l'Apple Store uniquement, je vérifie. Non, vois je ne dis ça pas. Mais on ne voit pas Rock sur ce tableau propre à l'Apple Store. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une très grosse progression euh, du côté de l'Android Store. Et regardez, il y a un petit encart en bas pour Lilith. Lilith Games revenu, les revenus de Lilith ont grandi, ont grossi de 39% mois après mois pour dépasser les 100 millions de dollars en avril. Et ils disent que ça a été aussi grâce au succès de Call of Dragons, hein, en, en la sortie en Europe et aux US hein, et le lancement de Dislite hein, au Japon et en Corée du Sud. Donc très grosse performance pour Lilith. Voilà les amis pour la santé de Lilith. Donc pas de souci à se faire et soyez assurés qu'ils vont sortir des nouveaux bundles pour nous prendre de l'argent. Que ce soit dans Call of Dragons hein, ou dans Rise of Kingdoms. Forcément ils veulent atteindre le top 10. Ils veulent se rapprocher de Tencent et NetEase. Forcément.